Vous voulez dire un petit mot à la caméra euh, Non, je pas. Hein pas. Bah si on va Vous voulez être sur la caméra madame Non mais.. <rire> Après vous me mettez sur YouTube. C'est hein, ça Oui, j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Ouais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dédé Salut les j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques sur une façade d'une maison à Toulouse. Je vais vous montrer. Il est juste en haut là, juste là, donc je vais monter par l'intérieur, on va aller sur le balcon, et on va aller traiter ça. Allez, alors c'est une voisine, c'est une maison qui n'est pas habitée, c'est une voisine qui a vu le nid et qui a cru que c'était un nid d'hirondelle au début, parce qu'il était tout petit, et du coup, elle a vu que ça a grossi, elle s'est dit, ah bah c'est pas normal, donc elle a appelé le propriétaire de la maison qui habite dans le tarn et garonne donc il m'a appelé et on va venir traiter ça. Donc là, on est à l'étage. Vous voyez cette porte En fait, le nid il est juste derrière. Donc ce que je vais faire, je vais m'habiller et je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti pour le combat alors. On va ouvrir ça doucement. Faites attention hein. Allez, on va sortir le matériel. and Good. Mm -hmm. Agir, faut laisser agir et euh, le nid aussi. On va parler de la combinaison maintenant. Allez, on est une semaine après et là je viens enlever le nid de frelon. Voilà, j'ai promis au client, je passe souvent sur Toulouse, donc je lui avais dit que je lui enlèverais. C'est une maison où il ne vient pas, le mec habite à le Tarn et Garonne. Donc c'est normal. Et je fais ça gratuitement. Voilà, je passe souvent, ça va me prendre un quart d'heure. C'est pas grand chose. Bien sûr, je vais passer au-dessus du balcon. Et parce que la maison est fermée. Attendez, je pose ça là. Allez, Allez je vous montre ça. Vous allez voir que le nid est vide. Voilà. On vient au Bien à l'intérieur du nid, on va enlever ça. On voit qu'il y a la poudre. De cas Vous voyez, ici si c'est le volet. Ça restait quand même très très dangereux. On ouvre le volet, vous voyez, c'est des volets qui se plient. Et voilà, on casse le nid sans le voir. Heureusement qu'il n'y avait personne qui habitait, que c'est une maison abandonnée, que c'est le voisin qui a trouvé le nid. Allez, on va poser ça, chercher une poche. Il fait chaud, il fait chaud. Et on voit bien l'intérieur. Il y a même une larve qui bouge. Je vais mettre un peu soleil. peut soleil, vous allez mieux voir. Alors, c'est comme ça. Bon, après c'est normal. Il voyez a personne qui est nourri, vont mourir. Hein. Voilà. On passe à la broche. Et là, on voit la tâche. Vous voyez, ça c'est juste la tâche. Voilà donc après là, à cet endroit là il faut désinfecter, il n'y a pas besoin de beaucoup de désinfectant. Moi j'ai un petit désinfectant en pâte là. je mets sur un chiffon et après je tapote. Voilà je tapote, ça fait collant, après un désinfectant en cuisine c'est largement suffisant et là en fait ça, ça va éliminer les phéromones donc les frelons les seront repoussés. Il faut que je redescende. Allez, je vous ai montré l'enlevement de nid. Bon, vous bon, voyez, moi j'enlève le nid. En général, c'est les clients. Le client peut se le faire soi-même. C'est des endroits faciles quand même pour, pour se l'enlever soi-même. Euh, ça évite de revenir, de faire payer des Il y en a qui font payer. C'est normal de faire repayer une intervention pour l'enlevement d'un nid. C'est normal. Après, c'est la partie commerciale. Moi, je suis souvent sur Toulouse. Donc, ça ne me dérange pas en repassant euh, de l'enlever. Mais il ne faut surtout pas enlever un nid de frelons de suite. C'est très très important. Laissons les frelons rentrer dans le nid et on élimine toute la colonie. On est sûr de faire ça. Allez, je vais vous laisser sur ça et je vous fais plein de gros bisous les bébés.